OK, ici, c'est nos Nous On vise le sommet. Allez toujours plus loin. Yeah. Yeah. Every day, son feel le beat. Yeah OK. C'est ça. On veut aller plus loin. Vers les plus loin. Parce qu'on vise Parce qu'on vise le haut.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 Regarde devant, vingt fais un pas yeah. Ici pas pour aller en avant aller le désespoir Crois en toi, encore une fois Sois pas se pareil mais moi je veux que tu rêves Viens pas me dire que t'as pas retrouvé ton soleil J'veux que t'ailles plus loin, loin que ça Ne pas yeah. chercher yeah. le mauvais yeah. chemin Ailleurs yeah. te faut seulement yeah. me tendre la main On a trop croisé le fer ici On tout tout en enfer ici La vie nous joue un mauvais tour ici La vie est trop macabre par ici On se croit tous dans la survie ici Alors on embrasse la vie sans souci Mais on n'est pas condamné à vivre le mauvais sort. J'ai de l'or à l'horizon Mon soleil Mon soleil voilà. Donc je vis j'espère Alors je respecte père Tu vois mon diamant dans le noir Mon étoile toi, plus loin. Yeah, ne reste pas au téné Relève-toi, vise-moi que le coup d'onné On n'est pas condamné à toujours vivre le mauvais sort Mais plutôt raisonné La réussite est de coûte le fort Sois brave comme un pompier La vie est un défi Il suffit seulement yeah, De le relever Allez plus loin Jusqu'à trouver son soleil Allez plus loin